Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Je me retrouve avec Mystique, un monstre, et on décide de faire une game en 2v2 juste avec un Deagle. Abonnez-vous! Ouais, c'est vrai qu'un. Pour qui a un, un seul gars avec le simulant qui te chope, qui te chasse, bah c'est fini, ah ouais. Fini J'ai entendu cette phrase il a, a pas si longtemps, que euh, Moi aussi, <rire> je crois qu'il était hier. Pas plus, y... pas, pas plus tard, tard <rire> qu'hier. <rire> Bordel. Putain, et elle a sorti. Elle a cité un tweet. <rire> Ah ouais, non, c'est ma Et ça, quoi. Euh, moi j'adore Twitter, ça me fait beaucoup rire. <rire> et, et le fait que ça cite du Twitter et tout, ça me régale. <rire> Finito. Là, ça me faisait rire parce que des fois, ils se tendaient des pièges, il y a l'autre qui tombait dedans. Enfin, oh un ouais. délire. C'est mal ça, en vrai, ouais, lors de débat, ça me tue. Ah bah... Ah, c'est la politique, frérot. Non. De Allez, go. go. d'être loin de ça, en ouais. Ah, on tire sur des gens, mec. Voilà. C'est mieux. Tu vois, ce mec, il te plaît pas, tu lui tires dessus. Ça, c'est la vraie vie, tu vois. si tu gun, tu le chibagues. Tu lui poses tes couilles là. Ouais, tu le chibagues. Et tu lui reposes. Tu vois, ce mec-là, il est au sol. Je vais appuyer sur ma touche C en boucle. Eh, sur quelle touche t'appuies, toi ah, le, le job. Et, et ce mec, on est en train de le régaler. Alors, t'es pas d'accord avec nos arguments de débat Tu veux pas voir oh, la euh... France évoluer comme ça, mon grand <rire> Allez, tiens. Tiens. Et finito, ouais, finito. Man, euh, finito <rire> ma poule. Mange mes couilles. <rire> finito, pipo. Finito, pipo. <rire> T'imagines ce que ce mec a souffert tout ce temps, quand même Ah, ouais. Depuis tout à l'heure, on a. Viens <rire> Viens sur moi Ils sont sur le grand qui abuse de moi quoi Il a sorti sa pourquoi Non, ces propos vont plus loin que ce qu'on pensait. Oh bordel, ah oh, ça me fatigue déjà. Tu sais ce qu'on pourra faire aussi C'est une technique frérot. Je crois que j'ai pleuré de rire en le faisant, mais c'est super dur. Alors c'est vraiment un truc de fils de pute de Tu paralyse un mec au bouclier et tu joues les bêtis et tu lui envoies deux bêtises dessus. <rire> <rire> tu le regardes exploser. exploser. C'est incroyable, c'est. un phénomène. Alors, arbalète. Jiggle et c'est parti. Ah, T'as pris l'arbalète Ouais. J'ai avec mon jiggle. Moi j'ai pris que le Jiggle du coup. Attends, je lâche l'arbalète. Oh, il y a un ah ouais, monsieur! Hop ça. Oh, mais tu sais ce qu'il me. Oh, mais je suis. Il me manque une un. Il court après, après, non? Il me court après. Il a pris une petite dinguerie. Oh oui! Des munitions! Tu fais des munitions? Ah, attends, y'a un mec à sauter. Touché Et deux Versailles. fois. Eh c'est génial le digueule frérot. Euh... T as, t as, ah t'as l'impression d'être un cowboy de ouf. Bon si y a un mec qui me spray dessus à xm 4 je juste sors ouais, le son ça... mais.. <rire> ça va juste dire GG GG ah, GG frérot. Bon où sont-ils là La réponse. Pourquoi ça se shot là-bas là Oh t'as petite... il, il me semble Il me semble qu'il est armé lui, fais attention. Il est dans le corner en bas, tout en bas. <rire> Juste pour préciser, il faut, 3, il faut 3 balles dans la tête pour tuer. Donc, euh, donc à, même avec. Le gueule, quand même. Ouais, c'est quand même le Desert Eagle mais il a, pas, il a pas beaucoup de patates quand même. Mmh. C'est pas le Desert Eagle de Modern Warfare 2 quoi. Marchait bien ça Putain ça devait être incroyable d'avoir une, une petite arme qui one shot dans la tête. Juste tu, tu places le crosser correctement, BAM oh, Ouais c'était un plaisir. Derrière nous, on oh, ça, oh, ça double, là. Oh je vois rien gros. Je... Ça aussi. Au-dessus de toi il Et me a semble au -dessus, Ouais, ouais, ouais j'essaie de le traquer. Je regarde s'il est pas dans des... <rire> <rire> <rire> mais gros, les sensations de une balle couteau, j'ai l'impression de mettre des titaniques. À l'ancienne, un genre. Une balle couteau, bordel. Oh, il y'a un mec, deux mecs qui tombent là, suis-moi. Vas-y, j'arrive. Un chacun J'ai un, euh, un petit peu de retard, mais j'arrive. J'arrive, j'arrive. Inter. Le jeu, le dernier. Oh ça tire de loin. Oh là là. Mais attends, tu as joué au Desert toute ta vie en fait. Alors là, si on le tue vraiment... <rire> oh, mais quoi C'est court ouais, Cours, Absterix, moi Cours waouh wow, wow, wow. non il est trop chaud, Haro, là. C'est bien, il est pas trop chaud, il joue à l'arc, ce fils de pute. Non mais <rire> c'est voir ça, je dis Haro, il est trop chaud, là. Ah j'ai j'avais pas entendu. Oh Haro. Il y avait une double Bon, ok. crack. Heu, Haro, et Crack. Comme jamais, on va le fumer Haro, gros Ouais. Et où Haro, fais gaffe à ta droite. Oh. J'ai chié à la colle et Oh non break, Non, euh, à une balle du break. Ouais. Oh non, oh non. Ah là, c'est la fin frérot. Oh, QUOI oh, QUOI, quoi What What, go go What qu ah, quoi <rire> Oh mon dieu mais tu vois pourquoi c'est trop kiffant le une balle <rire> Non mais quoi What's up Incroyable. Non mais gros quoi En plus il a bien joué il m'avait pas peur je me suis dit je vais lui mettre un coup de simulant. Alors là, faut savoir qu'il y a un mec qui bougeait pas, j'ai loupé, Merde. Non, euh, prends pas le truc, si tu peux. J'en ai craqué plein et mis plein au sol, vraiment. J'ai fait un taf de ouf. Ok, mais j'avoue que je suis un peu loin de toi, là. Ah ouais, bah merde. Quel kiff. Joli. Allez, vas-y. Oh, il a mis un coup de simulant. Ah, il t'a bien joué. Ouais, franchement, ouais. Il y a des mecs en dessous. Je oh, t'ai vu faire. Par oh. ça recharge oh. à une vitesse. J'en ai bien joli. On est vraiment en train de chasser avec un diggle là. <rire> on est des fous mec. Tu sais que genre j'ai fait du wagger avec mes trois meilleurs invités que, que ouais. j'ai eu depuis en deux ans là. Euh, deux joueurs de Ligue 1 et euh, Vince, pilote McLaren. Frérot, on a fait une moyenne pendant la soirée de 46,5 kills par game. Ah oh ouais, ouais Mec, ouais, insane, genre grosse soirée, genre moi ça me ressemble pas, tu vois, d'habitude j'ai assez rare les soirées avec des bons joueurs comme ça et... C'était oh ouf, ouais, ouf tu vois, Je... ouais, trop content. Ah mais j'ai vu, c'était quand tu faisais du DVD Wiger, tout ça là. Exact, mon ami. Ok, trop bien ça. Bien oh l'enfant de pute, oh l'enfant de pute, c'est super violent. Ok, alors... Je <rire> euh, le... suis tombé sur ton joueur shotgun. Ah bah, t'as vu comment. Mais, peur! <rire> ah bah, en fait, il se cache dans un angle, il t'attend, il attend que t'arrives et il décale. Il joue bien en soi, mais. Euh... Mais bon, euh, voilà, il est. Euh... Voilà, il joue un peu sa vie quoi. Ouais. Oh, ok, continue à aller dans le bâtiment. Il craque. Je suis avec toi. Il me reste deux balles. Un monstre. Derrière toi, euh, la window. Aïe! J'ai je... mis une petite balle. Il va peut-être essayer de remonter pour venir depuis l'intérieur de la maison je, je prends un peu de stuff, tout ça, je, je suis vraiment à sec. Ok, j'ai des plaques pour toi si tu veux C'est bon, c'est bon. Je suis avec toi, poulet. Où est-il Oh, ça m'a... Ouais, same. Mec, ça, c'est le top 1, ça. On fait quoi On part légèrement sur la droite pour aller vers les tentes Ouais, clairement. Comme ça, on peut se prendre une petite... Tu peux claquer un petit cool. drone ça m'a encore détecté derrière, donc dans la maison d'où on vient là. C'est sûr ouais. qu'il nous regarde, je pense. Ouais, laisse -le hein. plus, plus bon, laisse-le tranquille. Ils se branlent là en nous regardant, frérot. je oh ça cool. Est-ce qu'on va pas <rire> qu on va pas fumer les deux dans la maison là Oh là là, en plus, on les voit pique. Oh les cochons. Oh mec, eux, eux c'est en des porcinés, frérot. Let's go <rire> <rire> <rire> Les deux Oh non, les porcinés, frérot Putain, mais... mec, tu te rends compte qu'ils étaient les deux sur des lits Il a joué RP, les mecs C'était des joueurs GTA. Qu'est-ce qu'on vient de regarder Mais qu'est-ce qu'il fout, lui, avec ces trucs là Non, mais il est né con, ou quoi Crac Je confirme, je confirme, je confirme, je confirme. il est mort. Non, c'est trop, trop bien, une balle coupée lancer de couteau là. Oh. Ah c'est Royal. tier je te mets l'argent pour qu'on sache ouais, exactement ouais, je... où ils sont. I'm running. Eh eh eh eh. Mec. C'est la note celle-là. Y'a y a un sniper type 99. J'ai Mais qu'est-ce que c'est Ah, ah c'est bon. Ah fait gaffe, il je ai un truc gros. Il est break le mec. Euh, y en a un des bon. deux qui est break. J'arrive, j'arrive je suis là. OK, break hein. Let's go On l'a fait Mec, mec, on a réussi une game au diguel. Le diguel est juste <rire> petit dans cette couteau. Mec, tu dois couteau. tac tac tac tac tac tac tac tac. Oh la... 18 kills Ah c'était... Ah, je c'était satisfaisant. 4600, 3000 de dégâts. Pau, pau, La 25 oh, qui tombe. Oh la la 25 avec juste un petit quoi. DJ guys. Good fight. I'm joking, you suck.